Coucou ma chérie Maman Comment tu vas Tu me manques. Toi aussi tu me manques ma puce. Pourquoi je peux pas te voir La caméra du portable de maman est en panne. Elle est toujours en panne, c'est quand qu'il la répare. Bientôt. Comment ça se passe à l'école Il y a Anthony qui n'arrête pas de m'embêter. Il gribouille sur mes dessins et après il joue avec moi. Peut-être qu'il est amoureux de toi Bah moi je veux pas être l'amoureuse de quelqu'un qui m'embête. Tu sais, les garçons sont parfois maladroits pour exprimer leurs sentiments. Ils sont bizarres les garçons. Et papa, il t'aime Il a son caractère. Parfois, il fait des choses qu'il regrette ensuite. Mais au fond, il nous aime très fort. Tu me manques, maman. Toi aussi, tu me manques mon cœur. Quand est-ce que tu viens me chercher J'en ai marre d'être chez papi et mamie. Maman doit te laisser parce que maintenant, elle doit s'occuper de papa. Mais on se rappelle très vite. Maman, attends Merde Maman, je t'ai vu à la caméra